Écoutez-moi les petites manquillages, j'espère que vous avez bien suivi nous Vous allez voir l'incroyable, le magnifique Boy, Shaman, une version absolument al dente, une version extrêmement puissante de Tice. Nous sommes le jour 1 du, euh, de la nouvelle méta finalement euh, post-mini-set. Il y a plein plein de cartes. Ce mini-set est absolument euh, merveilleux. Il permet de faire revenir dans la méta des decks qu'on a vus mais qui n'étaient pas forcément forts et ce deck là il est absolument incroyable. Alors Tice le joue, Tice il tryhard mais il y a plein d'autres joueurs, j'ai vu un petit peu sur Twitch euh, des joueurs qui sont top 10, des joueurs qui sont top 20, qui cherchent vraiment à faire ce top 4 qualificatif euh, Master tour et qui joue, euh, donc des joueurs ultra tryhard hein, qui jouent vraiment euh, tous les jours euh, entre 8 et 10 heures par jour et qui joue ce chaman là, alors il y a plein de versions différentes moi je fais confiance à Thais donc euh, je vous propose la version de Thais, c'est le big boy Chaman alors il y a des nouvelles cartes absolument dingues qui ont... Euh, était, euh, on va dire, apporté par le mini-set. Il y a le Tadus, Monstruosité, vos cartes de coup un père un cristal ou euh, coup euh, pair. Ça change évidemment chaque tour, c'est un 11-11 pour 10 mana provocation. C'est bien dans le deck parce que c'est un monstre qu'on va pouvoir jouer gratuitement avec euh, le petit seigneur des ossements qui nous permet d'avoir euh, plus que 3 tours. On meurt dans 3 tours, mais la première carte de chaque tour coûte 0. Et accessoirement, euh, on a surtout euh, le côté évolution avec la Transflammation. Qui évolue avec le bassin boueux et évidemment qui peut transformer le gnoll en tadus et là c'est instantanément win. On a du Dracourou, la grosse carte qui qui permet de ramener des créatures. On a évidemment l'identification du suspect qui va être cool en combinaison avec brookane ou avec d'autres cartes et avec le Seigneur des ossements Il euh, y a du croissant parce que ça fait gagner des points de vie parce que c'est une énorme carte et ça peut aller face accessoirement. Les 3 dégâts, boum boum boum. Il euh, y a du Gloop, on a le Volgin qui marche bien aussi avec les bandes carnivores, et puis voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à mettre. Très rapidement en place une énorme créa, c'est hyper hyper hyper stable, c'est hyper impressionnant, c'est génial. C'est vraiment le deck du début de méta, le deck pété, si je puis dire, du début de méta. Alors peut-être que dans une semaine ce sera moins fort, mais là pour le moment, et je pense dans les prochains jours, ça va vraiment être le deck qui sera ultra joué. Vous allez voir, la stabilité elle est dingue et la puissance elle est géniale euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de grosses créas finalement à 10. Il y a très très peu de plots et même les plots quand on les joue T2, T3, euh, 8, 8, T2, euh, ça fait quand même souvent gagner. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Euh, voilà si vous appré appréciez le contenu à vous abonner si ce n'est pas euh, déjà fait, comme ça vous allez être au courant de toutes les vidéos et je vous souhaite un délicieux visionnage. C'est parti contre un droïde, droïde agro ou droïde euh, plutôt rampe. Alors il y a pas mal de cartes qui ont amélioré euh, dans le mini-set la version rampe euh, des, euh, des possibilités d'OTK euh, finalement bon, qu'il avait déjà au demeurant et après il y a également pas mal de cartes pour euh, le côté euh, agro, on va dire que le droïde rampe est en général, un peu plus agréable à jouer. Peut-être un poil plus présent que les versions aggro, qui sont uniquement des versions tryhard. Enfin, je sais pas. Enfin, je parle... Euh, ouais, non, remarque, je parle euh, par rapport à moi. Moi, j'avoue que je je prends, je prends pas de plaisir à jouer aggro. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui prennent du plaisir à, à, à, à jouer aggro. Mais j'ai l'impression que, voilà, Druid Ramp, c'est quand même... Euh, c'est du Hearthstone, quoi. C'est du mana, c'est des grosses créas, c'est le Hearthstone qu'on aime. En tout cas, voilà. Moi, je vais partir du principe que... Euh, c'est un joueur qui aime le jeu. <rire> Et qui joue euh, Ok euh, Et qui joue la version rampe. Donc euh, l'objectif c'est vraiment d'essayer de mettre en place euh, notre combinaison avec Bande Carnivore, avec euh, Gnoll. Enfin, L'idée de, de Bande c'est d'améliorer, euh, de réduire le coût de Gnoll et évidemment une, une Evolve pour avoir des monstres. Euh, alors on va piécer la Grotte je pense. Ouais ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal. Et euh, derrière, on a la préscience. Et euh, derrière, on a le commandant. Donc, euh, on a une belle curve ici où on va essayer de proposer des menaces. L'idée, c'est quand même de lui proposer des monstres. Ouh là, le guff T4. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est fat, mais franchement, ça, ça se bat. Hein. Franchement, on a une très, très belle sortie. Hein. On a une très, très belle sortie. Ça, c'est incroyablement fort dans le match. Avec Alakir, par exemple, et identification du suspect. Ça, c'est vraiment très, très relou. Mais bon, ça s'écrase un peu. Bon, 5 mana, on va faire ça. On va Le, le problème, c'est qu'on fera pas T6 ça. Est-ce grave Oh, il y a ça là-dessus. En vrai, ça peut bien, bien l'embêter. Ou alors ça sur un autre créa. Ah, c'est pas mal en vrai, hein. Vu notre main, il euh, y a de la gourmandise à faire ce play. Hein. En vrai, il y a de la gourmandise. Ah, C'est pas le meilleur. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Bah, J'avoue que si c'était Tadus, c'était bien joué Batman. Hein. Ou même un Alakir, ou même un Berserker, c'était même un Gloop, hein, tout. Bah, ça, ça reste cool. Par contre, s'il le tue, euh, ouais, il ne reste pas beaucoup de tours. Quoi. <rire> mais on va taper. Hein. Je vous le dis, s'il le tue, on va taper. Hein. Horticulteur. Mais c'est dur à tuer un hein. 6-6. Hein. Ok. Ça me parle, il va prendre une petite tartine ici. Qu'est-ce qu'on peut faire Bon ça, double trade. C'est le play évident, mais ça m'a l'air d'être le play fort surtout. Boom. Boom. Boom boom boom. L'avantage c'est qu'il a déjà fait une écaille Ekaï, Eka, c'est vraiment sa meilleure euh, carte de, de gestion. Donc là c'est quand même un peu emmerdant pour lui de gérer des boards comme ça. Il est qu'à 21. Après, il a beaucoup de mana. Le deuxième écaille, elle pique. Ok, ok. Bon. Il va chercher la 6-6, c'est intéressant. Et le marché est conclu. <rire> le riche en mana, re du mana, re de, de l'armure, ok. Bon. Écoutez... Ça va être un Tadius, évidemment. Ça va être un Alakir. J'ai réfléchi en termes de mana, mais c'est ça. Hein. Alakir, Berserker, Nol, Garde. Ça parce que ça existe. On bourrine comme un bœuf. Ouais, fallait pas le tuer je crois. Bon, il nous reste deux tours. <rire> on va probablement gagner sur le tour prochain. Mais il nous reste deux tours. On va la voir, on va la voir. Incroyable, hein Ah trop trop cool hein Il y a tellement de gros trucs big. En vrai, juste Tadius, ça. Euh. Tadius avec le le, le Seigneur des ossements. Juste Seigneur des ossements. Dans plein de decks, hein, j'ai vu Hunter Race et c'est des chasseurs avec cette combinaison-là. Ça fait gagner tellement de, de game quoi en fait. Même contre un.. Vous voyez, même contre un druide qui a quand même beaucoup d'armure, même contre un guerrier contrôle, je pense que c'est fort. Et pourtant, on est censé dire comme ça théoriquement, bah 3 tours. Euh... Dévorer, c'est gros. Il y a quand même beaucoup de dégâts ici. Lui il revient. J'ai toujours l'étal ou pas ne bon, faut pas qu'il fasse écaille Terrestre dessus. Non c'est infâme. Oh il a pas écaille Terrestre. C'est pas évident Après on est quand même pas mal hein Je vais même pas compter si elle est létale mais je crois pas hein. Je gèle juste ça Ah ouais le problème c'est que sur les Terrestre on se fait éventrer. Je me demande Mais c'était dur de le tuer ça Je pouvais pas le tuer en fait Ah c'est le problème c'est que Ça c'était un truc que je pouvais pas tuer Ouais Bon il est A3 hein. Ça c'est un hein Bon je pense qu'il a pas écaille Ou alors il le garde à la fin En mode je rase ton board et ensuite je fais écaille C'est chaud hein Elle est tendue cette partie hein, De jeu vidéo Est-ce qu'il arrive à tout gérer C'est compliqué quand même J'ai brocan, hein, qui tue hein, à distance Pas hein. l'oublier ce garçon hein. Oh lolo j'ai sué hein. Oh lolo j'ai sué hein. Bah en vrai euh, En fait on aurait pu gagner Je pense sincèrement qu'on avait 4 chances sur 5 Je crois que j'avais 5 créatures au moment où j'ai fait mon, mon Volgin Je crois que j'avais vraiment 5 chances, euh, 4 chances sur 5 de gagner instantanément Si ne ramène pas cette créa en fait j'ai trop de board c'est trop compliqué pour lui. Là ça ramène quand même le truc qui est à la fois risqué mais en même temps j'ai mis de la pression mais peut-être que c'était peut-être la meilleure carte à ramener mais c'est dur à dire parce que euh, c'est résultant un titre de dire que c'était la meilleure carte parce que j'ai gagné mais en même temps ah c'est chaud, c'était chaud en tout cas. Bon Curton. Curton, Curton. J'aime pas trop garder bassin, sachant que j'ai 4 cartes comme bassin. Oula. Ouais, l'idée c'est vraiment d'aller chercher là. Euh, pour le coup, on n'a pas la pièce. Encore si on a la pièce, on peut peut-être garder ce, le, la grotte. Mais bon, ça c'est cool. Ça c'est vraiment important dans le deck. Tagnol et puis euh, une des cartes quoi. C'est Un aggro en plus, donc on est content d'avoir le banc. Enfin quoi que, ça peut être une version contrôle ou des versions. Euh... Si c'est la version un petit peu mid range, c'est compliqué. Il y a une vraie possibilité. Bassin. On le joue, non, on va plutôt pouvoir. Bon, le seigneur peut être pas mal dans ce match. Ouais, c'est cette version là, malheureusement. Double vue, on trade ça. Je pense que je vais plutôt double vue dans le spot. Oh le banc. Bon, euh, ok, ok, on peut prendre le board. On va prendre le board, on va trade. On va prendre un peu de dégâts Ok, bon On a à peu près stabilisé Heureusement qu'on a les piranhas hein. C'est vraiment un match-up qui n'est pas évident hein. Le Mandos, on connaît. C'est horrible. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, Raoul. Ça, c'est la meilleure dro La draw du siècle, je dirais même. <rire> Facile, la draw du siècle. Allez, on peut gagner là. Alors, on va sûrement gagner là, en vrai. Oh, waouh. Je pense qu'on a gagné là. Je pense qu'on a gagné. T5, Tadius, Into, Gloop. Bah voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux les gagner agressivement. Voilà, vraiment, il faut pas, mieux les gagner agressivement. Il y a des très bonnes cartes dans le deck. Les grottes, c'est incroyable et tout. Mais quand on a la synergie, quand on a la combo. En fait, on écrase littéralement les adversaires. Il y a énormément de top joueurs qui jouent justement le top du classement qui joue ce deck-là. Alors, pas forcément cette version. Moi, c'est vrai que je fais confiance à Tice, donc je joue la version de TICE, mais il y a euh, euh, MacBunterface, par exemple, qui est souvent top 10, euh, qui vise le top, euh, le, le, le top 4, qui joue euh, qui joue également Shaman. Enfin, voilà, Shaman, c'est vraiment un deck qui est euh, comme ça, je joue un de la méta. On est jour 1 de la méta. Qui est le deck euh, énormément joué. Euh, quand je dis jour 1 de la méta, dans une semaine, ce sera toujours sensiblement un des decks les plus joués. Hein. Et là pour le moment ça a l'air d'être le deck pété du, du début de méta quoi. En fait euh, on peut même garder double vue. Parce qu'en fait avec Ban Gnoll, j'ai gnoll T2, pièce bassin. Et T3 j'ai double vue. Ah, si j'étais sur ma belle snap, je ferais un snap. <rire> Ouais, T2 je peux faire ça, pièce, ça Malheureusement je peux pas trade dans la 4-1 C'est pas si grave, mais en vrai c'est un peu chiant Bon, c'est qu'un 8-8, mais c'est quand même un 8-8 T2 donc c'est qu'un 8-8 mais c'est un 8-8 T2 quand même. Donc, euh... Mais ça vous que là si, si t'as... En fait si Tadus, des trucs comme ça c'est GG quoi. En fait si t'as autre chose qu'un 8-8 qu'une qu pomme de terre c'est 100% pour toi. C'est quand même fou hein, qu'un deck est 100% possiblement à ce moment là de la partie quoi. Après on va continuer à lui mettre de la pression. Hein. C'est chiant ça je crois que je vais devoir aller le chercher avec les piranhas. Ouais. Oh là. là. Ouais c'est un peu chiant ça. Et accessoirement ça me fait un petit peu de créa pour trade. Enfin pour aller agresser. Donc c'est pas trop mal du tout. Mais j'avoue que là les grottes euh, décurvées. Euh, <rire> ça ça se réveille au prochain tour. Hein, sur ça. Double vue. C'est pas mal, hein. franchement. Franchement, c'est pas mal. Hein. Je vais commencer à faire des grottes. Bon, on sait que c'est un big. Hein. Un... Ah non, il joue rafale. J'allais dire, c'est un big mage, mais euh... Ouais, bah non, c'est pas possible. 8-8, tu peux pas gérer en mage, c'est trop difficile. Mage, il aime bien jouer plein. Il aime bien gérer plein de créas. Ou alors des créas qui arrivent, petite créa, moyenne créa. Et petit à petit, quoi. Un truc crescendo. Euh, grosse créa, mais dans des tours gros, quoi. Dans des tours où t'as du mana. Là, on a fait. On pas... n'est pas passé par l'étape petite créa. Tour 1-2 Moyenne créa Tour 3-4 On a fait grosse créa Tour 1 <rire> Tour 2 <rire> Il euh... ben, y a forcément Il n'y a aucun deck qui gère. Mais après il y a des decks qui gèrent Par exemple un paladin Pur pour le coup Il peut jouer peut-être la 2-3 Qui vole les stats Ou même défense vertueuse Si c'est une version contrôle ben, Ils ont des armes Après c'est des armes théoriques Ils n'ont pas forcément ça dans leur, euh, dans leur deck quoi On a déjà une partie de la combo waouh Pardon j'ai gueulé Bon, ce sera pas T2, hein, mais... Bon, en vrai, ça revient au même, autant faire bassin. En vrai, ça revient au même. Ah, dans tous les cas, T3. Si je dis pas de conneries, hein. Ça fait 7. Non, t 4... Euh... Non, ça revient au même, de toute façon. C'est rigolo, ça. On a pas de sacré. <rire> euh... Si on fait ça Il coûte euh, moins 2 Il coûte 5 Prochain tour il coûte 4 mmh. Alors ce sera T4 hein. En fait le truc c'est que sinon ça aurait été T3 Le gnoll En gardant bassin mais on n'aurait pas pu bassin Donc ça revient un peu au même Et... Donc ça revient au même, donc autant faire ça. Bon ça on va, on peut le faire sur une de nos créas. On peut le faire sur une de nos créas. Voilà, bon, ça a l'air d'être une version... Ah quoique, non. J'avais dire une version contrôle, mais ça c'est quand même assez agressif comme play. C'est que 4-1, hein. ça prend bon. Je peux presque en faire un pour aller trade, en vrai, hein. après franchement autant faire ça, hein. là je peux avoir une 1 déjà et accessoirement même si j'ai ça, de toute façon je ferai piranha au prochain tour, je pense que ça change rien, autant avoir mon gnoll à 3. Ouais, ça, ça, franchement ça revient au même Ça revient vraiment au même Sauf que là on avait vraiment la possibilité de faire Si jamais j'avais une 1 avec ça Les pv sont pas trop importants je pense avec une main comme ça Donc si j'avais été à 20 euh, Pardon si j'avais une 1 J'aurais trade ça Et en fait derrière j'aurais pu gnoll Piranha et le piranha aurait été en vie oui. voilà Il va, il va s'écraser le piranha mais Donc ça c'est quand même assez intéressant Ok donc on va trade le garçon Oh wow. Euh... <rire> ok. Bon, bah 8-6 c'est gérable. Avec justement les deux cartes, là, la 2-3 et la défense vertueuse. Pas enfin, des cartes très jouées. Après il y a toujours égalité taxe. Yes. Il joue la nouvelle carte. Le purificateur, ok. Si votre deck ne contient aucune carte neutre. Chez un serviteur de chaque type, c'est très très fort. Ça peut presque faire chasseur d'ombre là-dessus. Un peu bizarre, mais après chasseur d'ombre, euh, piranha, ça marche bien pour nous. Je sais pas, trade, trade. J'ai envie de faire de, mes deux piranhas et prochain tour je fais chasseur d'ombre piranhas ou je fais un seul piranhas pour justement chasseur d'ombre piranhas au prochain tour. Qui ramènerait à la kir. Dommage de ne pas passer ça. Mais... Écoutez, on va faire ce play. Ça, ça, ça, ça, ça. Prochain tour, on a ça, ça, qui ramène ça. Après, on aurait... Le faire sur sa créa, en vrai, c'est un peu dangereux. Et puis, c'est juste pour lui rentrer 8 de plus. Et c'est pas comme si j'avais vraiment... les. C'est pas comme si derrière, il était à 1 ou à 2 PV. Et en mode, le burin peut, peut setup, quoi. Là, il n'y a pas de setup avec burin. Au pire, je lui rends 8 de plus. Il est toujours à 11. Donc, vous voyez, ça change pas BZF. Hein. Et accessoirement, on peut aussi prendre la foudre avec une grosse créa qui arrive. Donc, euh, là, c'est un petit board. C'est chiant pour lui. OK. Ça me va. On va trade. On va face. On va faire ça. Bah, sur la 1 ou sur une euh, sur un, un, un plot non Moi, je dirais plutôt sur un Léa. En vrai, j'ai envie de les garder. Je vais vraiment faire ça là-dessus Ok. Bon, la main, elle commence à être un petit peu vide. faut faire attention. Euh, on a une cryogénie. Si tue pas notre alakir, cryogénie sur alakir. Et là, on... après, euh, main vide, il nous reste quand même des trucs, mais bon, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a pas de solus. Il y a deux créas là, hein. donc, euh... il ouais, a pas de solus non, du tout. Oh, il est mort. Il est mort ici, je pense. Hein. Ouais. Ah, ça c'est gros quand même. Euh... <rire> Peut-être pas en fait. Hein. <rire> Peut-être pas. Ça c'est horrible. Hein. Non, il est pas mort du tout. Ça fait chier. Hein Après, il euh, y a porte-drapeau qui peut être rigolo. Ça fait piocher des serviteurs. Franchement, euh, je pense que ça nous va, non Je refais un. Oh déjà je pioche Gnoll, ah Gnoll c'est pas mal hein Euh quoi que Vous ne pouvez pas. Vous devez la quitter. Ah c'est chiant là j'avoue que Elle est loin d'être gagnée cette partie de jeu vidéo bon, prochain tour j'ai le Gnoll avec ça mais elle est loin d'être gagnée cette partie de jeu vidéo J'avoue que le double CC staunt, il pique, Il pique quand même grave hein. Euh, après j'aurais pu remonter à l'Akir mais le problème c'est que je tradais pas son board et en fait je m'embourbais dans une game où j'essayais je, à tout prix à tout prix de setup à l'Akir, j'ai pas abandonné la prise de board et je pense que c'est une façon de gagner ce match, je pense que je suis derrière à ce moment là, mais si j'abandonne la prise de board et que j'essaye juste de setup en mode à l'Akir c'est trop RNG, je suis obligé de top topdecker broken et tout, euh, et encore faut faut arriver à passer les taunts et et Le moindre heal le moindre, La moindre carrière ou autre J'ai perdu quoi Alors que voilà Je pense qu'il y a vraiment moyen De reprendre le board On va voir C'est compliqué Mais je pense que Le, le plan de jeu burst ici En mode Je trade pas ta créa Je gèle mon alakir machin Donc euh, Finalement Je, je, je, je, je, je t'offre un alakir Je pense que c'est vraiment pas bon Bon il a pas furie lui c'est chiant Après ça c'est 6-5 ça trade là dedans ça c'est quand même plutôt chouette Je pense que c'est quand même perdu mais. Vous ne pouvez pas m'échapper. Waouh, wow. quelle horreur. Ça arrive, hein. Quelle horreur. Mmh. Que faire Que je gèle des trucs Pas de méca dans le deck. Je pense qu'on doit quand même le geler. Ouais ça prend un double trade. Je pense que c'est mort là. Je pense qu'il fallait un vrai truc euh, patate. Après c'est jamais mort parce que bah, j'ai toujours des combinaisons cool. Monsieur Zrindra c'est toujours une très bonne carte à top deck. Euh, j'ai des trucs pas mal. Hein. Pour le moment son board, je suis à 22 et son board il est pas non plus d'un dossier hein. Berserker c'est un truc qui est très relou à gérer. Euh, ça c'est une carte qui existe. <rire> Alors, je pense que c'était surtout pour le gel là. J'ai envie de tempo un peu là. Ça fait mal au cœur hein, de récupérer doré, mais... De toute façon mon prochain tour c'est sûrement Berserker. La Comtesse, waouh. C'est dur la Comtesse là. Bon double trade c'est ce qu'on veut, c'est cool. On va gagner mais... Berserker Juste Berserker De toute façon c'est mort hein. On l'accepte hein. On va faire transformation sur, euh, sur Berserker quand même C'est trop fort donc juste Berserker et je pense qu'on a perdu. C'est dommage ce double. En fait, s'il y avait qu'un seul 6 6 c'était bon. Hein. Un seul parce qu'en fait, notre, même s'il est à 9, en fait on avait des plans de jeu annexes. C'est-à-dire qu'on aurait pu. D'ailleurs on n'aurait pas fait des trades, on aurait pu aller full face. Je pense que s'il était. S'il avait qu'un seul taunt, on gagnait. là Allez, 12 de tonnes d'un coup qui, qui tombe, plus des créas. Enfin 12 pour 0. C'est pas évident, c'est pas évident. On paume sur le Gnoll hein, qui tombe mal. Hein. Notre... Euh... On a eu quoi ça, on a eu... Je crois qu'on a raté notre... Euh... Sur Gnoll, on a eu... On a eu le collar. C'est pas mauvais le collar. Je pense que euh, on peut gagner si on n'a pas le collar. Le collar, c'était pas nul non plus. C'était pas un plot absolu, mais ça manquait de peps, quoi. Ouais, le collar, ça manquait un peu, un peu de peps, quand même. Bon. Après il peut récupérer que des cartes horribles, je le souhaite. <rire> je le souhaite plutôt. Taux de sang. Eh hey, t'es à 6 man hein, fais gaffe hein. Non, sans blaguer. Ça va pas, ça va pas face ça Adversaire adversaire aléatoire, ça va face ça mon grand. Bah ouais. Ah. Mais franchement il a pris un risque hein. Sans blaguer. Ah, là c'est mort mais il a vraiment pris un gros gros risque hein. S'il a pas ça, euh... oh lolo, lolo il est fou mon adversaire, il est fou. Enfin, limite pas trade, hein. enfin à quoi que si tu dois trade mais tu fais ça d'abord quoi. Il a pas joué ça d'abord. Oh il a fait n'imp il va gagner mais c'est honteux. Il a pas gagné tant qu'il a pas gagné hein. ça c'est important. On va faire des trades, hein. On va prendre le board, hein. Ouais. Il aurait fallu... Là, il aurait fallu un suzerain. Un petit suzerain. Après, non, on ne pouvait pas passer le, le gars. Kragoa. Waouh, il remonte plein de trucs. Il remonte tous les sorts qu'il a joués précédemment. Waouh, strong, hein. Donc les invitations, magnifiques, hein. Kragoa, invitation, c'est sublime. Rien à dire, c'est propre, c'est efficace, c'est beau, c'est du beau jeu. On n'était pas loin. Mais on veut que la gamelle dure quand en face ça joue pas combo. Paladin pur c'est un mid-range combo finalement. Le but c'est de mettre des dégâts au début, de faire acte de présence. En fait son board sur les 6 premiers tours c'est acte de présence. Je fais des trucs, parfois ça gagne, il y a des matchups où ça, ça va gagner. Et derrière, bim, il y a la Comtesse qui tombe et là il y a la combo qui arrive en place. La Comtesse qui donne des cartes, qui donne des légendaires à zéro. Alors c'est pas une combo OTK mais c'est quand même très proche de l'OTK souvent. C'est un tout-TK un tout turn kill quoi Tu poses du board et t'as gagné derrière En fait je suis en train de me dire peut-être qu'il arrivera pas à gérer ça Et on va gagner Mais non <rire> Waouh en plus <rire> Tellement de chance Ah et go, le, le gormac Ok magnifique bah, écoutez on était pas loin à un moment il était à potentiellement 2 ou 3 life hein, fin Finalement et ça, ça arrive un peu tard. C'est dommage parce qu'avec identification, ça aurait sûrement fait la win. Bon, on a le droit de perdre aussi. Hein. GG, GG, belle sortie. Palade impure, c'est un des top deck méta, hein, ça on le sait. Ça a été un petit peu amélioré avec les nouvelles cartes. Déjà avec la, la 5-4 hein, qui fait piocher, ça c'était super fort. Ça permet d'épurer le deck, c'est incroyable. Et puis ça a taunt, hein. j'étais obligé de passer le truc. Il a gagné 8 points de vie à ce moment-là. Ça a changé la partie, clairement. Parce qu'à un moment il finit à 9 et moi aussi je fais des trades. S'il n'y a pas ce 5-4 je lui envoie 16 et je pense que la game elle est, elle est gagnée. Donc euh... Voilà. On, on aurait toujours pu faire la 3-6 sur sa créa pour la remonter et lui rentrer 8. Je pense vraiment que c'était pas le play mais c'était un play qui était envisageable en tout cas indéniablement. Le tout bien ici. On va vraiment aller chercher la combo. Ok. Bon, on a déjà les deux cartes. Accessoirement on a la pièce. On est même pas obligé d'avoir au banc, même si c'est un pro en renfort, mais. Ça peut quand même arriver T4. C'est quand même pas mal, hein, contre un. 35 life. Non, c'est pas un big mage à 35 life. C'est rigolo, en vrai, ouais, là-dessus. Euh, 35 likes c'est pas un big mage, il peut pas donc c'est un mage euh, mage contrôle en fait. Mage contrôle mid. Tac. Okay. Ouais, c'est un mage contrôle mid. Bon le matchup est plutôt bon. Après il y a un peu de gel, faut faire attention de pas trop se faire agresser mais pas trop trop problématique. Ah waouh incroyable. Bah on peut le faire maintenant en vrai. De toute façon au prochain tour il y a ça. Ok Doki. affaire glacée. faire glacer. Faut pas trade. Finalement, dans ça, sinon ça il peut, il peut péter. un peu dommage. Le gelé. <coughs> Comme ça, je récupère un autre Gnoll. Je pense que c'est fort dans le setup. Et bim. pas la plus grosse des cartes, mais c'est plutôt cool quand même. Enfin, c'est la plus faible en soi, mais. <rire> Or un. c'est la plus faible. Flambé. C'est chiant, Flambé. Sanctum. Sanctum, ah, c'est chiant. Bon, là, je crois qu'on va devoir Piranha. va bon, arrêter de se prendre des, des, des phases d'agression là. C'est cool qu'il fasse ce trade. J'ai presque envie de c'est ça en vrai. Je crois que c'est le play. Le seul problème que j'ai avec ça. Ouais, bah on va quand même le faire. Euh... Ouais, c'est ça. On remarque qu'il tue pas ça. Mais c'est la 3-6 là. Mais on remarque elle est pas si forte ici. La, la 3-5, pardon. Non, ça va. Qui fait le pouvoir héroïque surtout. Bon, Au tour, on peut quand même faire le Gnoll. Hein. Gnoll avec le ça. Or brunique, pouvoir. Bon. Ça pose problème. Ça pose problème, mais on a quand même le lead. Là, il joue défensivement. On a des grosses créas, donc il ne peut pas proc son porte-glace. Son, son blizzard qui met les squelettes. Ouais, on n'est pas si malin. Bon, la question, c'est est-ce qu'on joue le Piranha Mais je vois pas trop l'intérêt de ne pas le jouer. Bon. On a un gros board. Certes, on est à 20. Le soleil, c'est bien pour nous. Enfin, Ou ça peut être horrible, mais ça lui fait un tour... Un tour on va dire time walk quoi Il a rien fait pendant un tour donc ça c'est bien Je pense qu'on va jouer le seigneur des ossements C'est un peu greedy mais on a la combo en main Ouais Je pense qu'on va faire le seigneur ici On va face ça hein On va pas envoyer une 5-2 dans une 2-2 On l'a fait tout à l'heure mais c'est parce qu'on avait pas la possibilité De rentrer 5 dégâts Et puis, euh... Et puis voilà hein. Oh la gourmandise <rire> Je vais me faire croquer là <rire> Le gars il est content. Non mais en vrai c'est trop bien ça. Ça c'est des matchs qu'on aime. Mage sort aléatoire contre chaman euh, créa aléatoire. Semi-aléatoire pour nous. Par contre, lui c'est full aléatoire. La noyade. Oh, la noyade, c'est strong Deux mana, je te détruis ta plus grosse créature sur le terrain. Ouais. Oh là là, les, les deux dégâts face, ça pique. Bon, on a toujours le board. Hein. Ah là là, on est, on est pas bien là. Ah, pas du tout là, cette noyade. Agnol, ah, c'est strong. Hein. Agnol, ah, c'est quand même cool. Allez, un monstre. Ah, bah voilà! Ah, là voilà, on joue au jeu! Là, on joue au jeu vidéo, là! Ouais, là Et là, on a l'étale au prochain tour! Là, on joue au jeu! En plus, au prochain tour, c'est. Père! Euh. Là on, là, on a l'étal. Là, on est bien. On est à 15. Je pense pas qu'il puisse nous tuer. Ou alors, vraiment, il a chaté ses sorts. Déjà, il a chaté la noyade. C'est quand même exceptionnel. Parce qu'à 8, 8 elle était ingérable. À part avec des gels. Mais j'étais quand même suffisamment bien en PV pour éviter les set up en deux tours. C'est pas comme si j'étais à 8 ou 9. Bon, il cherche des solus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il peut la trouver. Ça, ce sera une mauvaise nouvelle. Oh, waouh waouh, wow, wow, wow On se <rire> calme, man Non, il va pas mettre... Non, est, il est 2 off. Ouais, il est... Non, c'est bon. Hop, hop, hop, hop. Et heureusement qu'on a joué un petit peu défensivement, qu'on a fait des trades, qu'on ne s'est pas laissé euh, finalement... Green. On, pourtant, il ne nous a pas enlevé beaucoup. Il nous a enlevé 8 avec ses créa mais ça a suffit, vous voyez. 8 et derrière, il a 7 up. Il est passé de 22 à 3. Hein. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. C'est violent, hein. Ouais, mage, le mage c'est sournois. Le mage là, le mage un peu... Enfin, on dirait un contrôle parce qu'il a Renatal, il démarre à 35 et en même temps c'est quand même un aggro. Le but c'est quand même d'agresser, mais il a des cartes de contrôle. Ça fait plein de plans de jeu. La game elle peut durer, il peut quand même gagner et parfois il peut te prendre juste à l'aggro. Bah, c'est très sournois comme deck. On ah, pas ce skin de Tamsin. Tamsin, dit l'homme goujon. Euh... En vrai, la grotte avec la pièce, c'est quand même vraiment croustillant. C'est pas ce qu'on va chercher, mais je pense qu'on peut accepter de. La Dans... ouais, Grotte avec la pièce, c'est quand même bien. Dans ce match-up-là, en tout cas. Si c'est un zoo. En fait, si c'est un zoo, ça va être important de, prendre... de proposer du board. Et en même temps, si c'est un contrôle, bah la 3-4, elle est chiante à gérer chaque tour. Donc... Bon en mal c'est bien. Bon ça c'est Chiantos, mais là c'est bien d'avoir les deux. Les T2 ça, T3 ça, T4 ça. On va se faire un petit peu agresser, le matchup est horrible. Si on a Piranha on a gagné, sinon c'est chaud. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que ça se joue un peu là-dessus. Hein. Après, il... la grotte T3 elle reste cool, mais pas contre une sortie aussi violente. T1 ça, T2, T1, 1, 3, 3 c'est trop difficile. On va voir ces hein, follow-up mais... Oh, dans l'absolu ça va. On aurait pu être pire. On fait les deux pressions mais la pression, elle se fait value trade par une bibliothécaire. Oh waouh. Écoutez, c'est mieux hein. On l'oublie parfois ce, ce, ce, ce gourmand. <rire> Ce Philippe est mais il est bien lui. hein. Lui, c'est 10 life. Hein. Boum, boum, boum, boum, boum. Hein. Ouais. Vraiment, la win avec des Dena. Je le dis. Hein. Faut qu'il le trade, mais en même temps, c'est intradable. C'est 10-10. Bah ouais. Il est obligé de faire ça. Setup en plusieurs tours. le bassin voilà on sait qu'il va lui faire un anti-bet on s'en fout des PV maintenant on va le transformer en un truc plus gros et euh, je pense qu'on va à Grotte et, et GG mais là même la pomme de terre nous aurait fait gagner même la 8-8 même un Gnoll même un Gnoll nous aurait fait win enfin, je pense vraiment voilà on a géré son agression maintenant c'est trop compliqué pour lui ouais. Bien sûr Bah écoutez euh, Là il va faire la Tamsin je pense Mais bon pas bon, Gabissal mais ça change rien Sympa hein on a bientôt bdk lognol, mais aussi ça... Vous voyez, comme quoi, il faut bien mulliganer. Hein. Il ne faut pas trop grider, il faut considérer que l'adversaire, s'il nous agresse, il faut être le plus réactif possible. Donc mulliganer quand même agressivement. Et s'il ne nous agresse pas, de bah, toute façon, on a un deck qui est bon pour ça. Euh, parce qu'on a un deck qui va générer du... du... À part si c'est un combo, typiquement, le pala, le pala pur, voilà. À un moment... Il fait autre chose que juste proposer des grosses créas et gérer nos grosses créas. À un moment, il triche entre guillemets euh, en jouant des cartes. Déjà, il triche avec la mana, il va jouer des grosses légendaires pour pas cher et en plus des légendaires d'autres classes. Donc là, bon, voilà, on est dans une véritable combinaison, une combo. Euh, le druide aussi peut évidemment poser problème. Euh... Mais voilà, on a vraiment la possibilité d'avoir un early game, un mid game, on va appeler ça comme ça, early mid, vraiment plus fort que, que l'adversaire. Ok, ok. Bon, la main est horrible. Enfin, la main est à la fois bien parce qu'on a le banc. Mais euh, on a que le banc, quoi. Après, le banc, c'est la carte la plus importante, quand même. Voilà. Pour ça, entre autres. Après, est-ce qu'on fait Gnoll T3 On donne la possibilité qu'il nous le trade. Et de caf. C'est dur à dire, là. Le Gnoll, c'est un 5-4 aussi. Hein. T3, un 5-4, ça reste quand même une bonne carte. Ah c'est dur à dire. Ouais c'est un peu risqué quand même. J'aurais tendance à dire non. Mais le truc on a un heal. Donc c'est un 5-3. Est-ce qu'il peut mettre 3 dégâts avec son deck Je crois pas. Je crois que je le fais. Je pense que 5-2 je le fais pas parce qu'il a ce truc de Kael'thas là qui donne 2 d'attaque et... Et en vrai, 5-3. Oh, il joue ça dans son deck, ok. Pas de regret. On va tout jouer là. Pas de regret, pas de regret. C'est dur de tourner autour d'une carte comme ça. Même si elle existe hein, dans l'absolu, mais bon, on va quand même. Dragonner d'ambre, il euh, y a quand même pas beaucoup. Mais hein. bon. Je pense que c'était quand même le play parce qu'il faut quand même. On a quand même une main qui. Ça c'est trop RNG de se dire on a 4 chances sur 23 d'avoir notre carte quoi. Ça c'est quand même fort même si je peux pas faire un seigneur derrière. C'est une sacrée carte de... de prise de board. Surtout avec le petit heal qui va bien. Qui évite juste une taxe comme ça, sans égalité. Euh. Ouais ça me plaît, ça me plaît là, on est en train de faire des choses quand même cool, après euh, voilà, on le Je... Je pense pas qu'il joue euh, la version Bah il joue pas la version pure pour le coup évidemment. Gardien du temps. Ah c'est pas mal ça. Avec l'amalgame. Le... Ouais. C'est une sacrée carte de jeu vidéo. Ça c'est good. Le truc qui passe à 5, c'est incroyable. La question c'est, est-ce qu'on a envie de faire un bassin sur un revenant Moi je crois que oui. J'ai pas envie d'avoir trop de créa vu qu'il a des A.O.E. Je fais d'abord ça en face. Si je transforme. Là, je prends l'info. Trade, trade. Il met 5 Bon Ah ça reste un board euh, cool hein Franchement c'est un board qui met 11 Euh ouais, il a Ouais c'est chiant non. On le sait on le sait On peut Gloop juste Franchement Gloop c'est pas mal ici hein Ouais Gloop ça va être une belle créa J'en mets que 3 mais je pense c'est quand même pas mal c'est quand même un beau bébé. L Égalité, ouais. Ça <rire> arrive même au meilleur. <rire> ok. On fait berserker ou on fait le seigneur Là le problème c'est qu'on prend pas mal de dégâts. Le seigneur est cool hein, Berserker euh, identification, mais ça ferait pas l'étal. Je pense que ça ferait juste en mode euh, je me défends. Un enfin, 3-8, c'est chiant à gérer, mais je pense qu'on a perdu quand même. Ouais, je pense qu'on est mort. Je pense qu'on est mort. Ouais, trop fort. Il, est sans... il a l'air sympa ce deck dragon. Hein. Franchement, belle value. Euh... Il, il a l'air vraiment, vraiment cool. Ouais, rien à dire. Hein. Ça peut être un match-up justement compliqué parce que il a, des... il, a... il a la fameuse égalité qui est importante contre nous. Même si c'est que sur une carte, c'est déjà vraiment fort. Oh là là, fallait pas que ça aille là. Enfin. C'est n'importe quoi. Tadius, mais. On est... on est trop dans la mouise. Non, GG. Non, comme ça, on a le temps de faire une petite dernière. Ouais, Paladin, ça a l'air d'être le match-up un peu compliqué. Il y a un bon early. Euh, il peut gérer les grosses créas. Et en late game, il a cette fameuse carrière qui est très très problématique. Ça peut être un peu compliqué. Je pense que c'est peut-être le match le plus, plus difficile. Je pense que les agros, on peut les battre, mais il faut notre bonne sortie. Après, notre bonne sortie, vous, vous voyez, on l'a fait quand même très très très très souvent. Hein, pratiquement, euh, je pense 2 à 3 games. Je dirais 3 games sur 4. Peut-être qu'on va arriver à faire T4 ou avant la grosse créa. Euh, si on multi-gagne bien, évidemment. Donc ça, ça va. Même contre les agros, ça va faire gagner. Euh, bon, contre le zoo, on, était, euh, on a abusé. On a fait quand même Dena Trius. Mais même je pense si on ne fait pas Dena, on est quand même vraiment bien. On gagne beaucoup de temps. Et en général, gagner du temps contre un aggro, gagner un ou deux tours, détruire son board, ça fait gagner. Mais euh, même Druid, je pense que c'est quand même un bon match-up parce que la grosse créa, elle arrive pas à la gérer tôt. Bon. Alors là, on pourrait garder la grotte parce que finalement, on a déjà une partie de la combo. Et on a la pièce. Mais en même temps, justement, on a déjà une partie de la combo. On est. Là, c'est on est golou, mais on n'est pas loin de mettre le doigt dans l'anneau. Donc.. Euh... On va mettre le doigt dans l'anneau, là, je vous le dis. Hein. C'est avec la pièce, là. Après, il, peut, il a des cartes. Hein. Si c'est un des une rune de sang, euh, il y a Asphyxié. Si c'est un des une rune de givre, il a, il a les gels. Mais les gels, ça fait pas détruire les créas. Ça donne de la tempo. En général, c'est gagné. Après, si c'est un vert, euh, c'est gagné. Si on a une grosse créa. Puis bon, hein, c'est accessoirement bon aussi. Qui hein. va, va bien carry. Je veux pas le jouer t2 ça donne une indication qu'il ait fait sa t2 ça veut dire que c'est pas un rune de oh. ouais ça veut dire que c'est pas un rune euh... un rune de givre il y a toujours des t2 dans sa curve. donc c'est euh... et c'est pas un, un rune impie donc c'est un, un rouge voilà. simplement Mmh. C'est un bon matchup avec les grosses créas que l'on a. Typiquement, c'est un super matchup. up Parce que lui, il a pas euh, la possibilité de nous mettre de la pression. Donc, s'il va juste devoir gérer nos, nos multiples grosses créas. Donc, même si on n'a pas la sortie avec Gnoll, on va être bien. Typiquement, déjà, Grotte, ça va être chiant pour lui à gérer. Ouais, frappe au cœur maintenant, ouais, c'est vraiment un peu vénère. Hein, mais... En fait, je. Peut-être faut cryo là-dedans ma créa. Bon c'est pas mal. Parce qu'après on peut cryo dans la créa qu'on a généré. mais la créa qu'on a générée, on a envie qu on, on a envie d'attaquer avec et accessoirement euh, pff, des monstres on a déjà plein dans le deck, franchement. Hein. Et ça peut être vraiment nul. Donc euh, ça c'est trop fort. Hein. Parce que je pourrais re decker un truc comme ça et qui évolve. Et accessoirement, au pire, dans deux tours, c est, c est, ça se joue. Hein. Je vais garder la pièce, je pense, avec tous les monstres que j'ai. Je vais juste faire euh, prescience ou grotte, on verra. Grotte me paraît meilleur. Prescience, ça fait piocher des cartes, mais ça fait overdraw d'ailleurs. Ah bah voilà. Bon. Ce genre de choses, hein. Pas sûr pour le Tadius. J'ai l'impression que Général est meilleur dans ce matchup. Après, ça c'est un 11-11, mais je pense que Général est meilleur en vrai. Bah, ça se joue maintenant. Non, il nous reste un Gnoll dans le deck, mais je pense que ça se joue. Ouais, je pense que Général est meilleur que Tadius dans un matchup comme ça. Il y a des anti-bêtes ouais je, je pense vraiment que c'est mieux c'est ingérable ça franchement contre un deck contrôle contre un druide contre un contre un guerrier contrôle enfin c'est juste probablement une des meilleures cartes du jeu contre les contrôles hein, vraiment alors c'est pas joué parce que ça coûte 10 mana et que voilà quoi mais ouais, j'hésitais à jouer ça par rapport au furoncle mais en vrai le furoncle je me suis dit qu'il était pas si fort contre nous Alors je pouvais euh, refaire bassin sur un des générales pour éviter le furoncle Mais en vrai je, il gagne 2 par tour par, euh, par créa Enfin par créa euh, affecté par le furoncle Et il perd, euh, il perd 8 donc euh, vraiment je, je m'en fous hein. Clairement je m'en moque Bon on bah, va déjà piocher Bah Écoutez, on reste comme ça. On a une main incroyablement puissante. On a la possibilité de remettre du board. Là, il est obligé de s'en sortir comme il peut. Vous voyez, il a fait, il a fait un très très mauvais furoncle, mais il n'avait avec ça à faire. Et ça, c'est intéressant. C'est quand on met la pression à un deck contrôle, il est obligé de jouer là où qu'il a à ce moment-là, lanti bête qu'il a à ce moment-là. Si on laisse le temps, il va pouvoir à un moment avoir une main plus riche et avoir, vraiment pouvoir sélectionner. Il va dire, là, cette carte-là, Contre celle-là, elle est intéressante, mais je pense que contre une autre, elle peut être encore meilleure, donc je vais plutôt attendre. Mais là, il peut pas attendre, il y a trois créas, il fait un vieux furonk dégueulasse. Oui. Voilà, le furonk est clairement meilleur. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur de trade. Ouais, je pense qu'il est en train de se dire, ouais, c'est une erreur de trade, tout à fait. Parce que là, je suis boardlock en soi. Après, il prend une énorme tartine, hein. Je suis boardlock, mais il prend cher, hein. On peut le faire sur euh, un trouble Lay par exemple. Waouh, c'est incroyable. Vous piochez un autre mort-vivant et on invoque une copie. Et, et il me reste des morts vivants dans le deck. J'ai euh, le berserker chancre sang qui est un mort-vivant. J'ai le seigneur des ossements. Waouh. Voilà, ça avait du sens en vrai, parce que de toute façon là ma prochaine. Mon prochain play ça va être juste mettre un monstre et à toi de jouer ça suffira pas ça je crois à ah, quoi que on peut faire ça là dessus on peut juste gloop trade ça là dessus non j'aime bien juste gloop trade même si c'est un peu bizarre comme play Ouais, Ça rentre vraiment dans l'idée de juste proposer des monstres et puis, re vas-y, regère, mec. Vous voyez, on... Il a, il a gagné sur... En vrai, dans cette game, il a dû gagner plus de 30 PV. Franchement, peut-être même 40 ou 50 PV. Vraiment. Hein. Mais il est toujours à 13. Il est toujours sous pression. Et j'ai toujours une main pleine. Et en fait, chaque tour, je vais mettre de la pression. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. C'est que les decks qui ont une combo dans leur... Euh... Dans leur euh... dans leur deck, quoi. bah finalement, ils... Ils vont nous poser problème parce que s'ils arrivent à, à se défendre, à un moment, ils vont mettre leur combo en place. Là, il n'y a pas de combo, c'est juste un deck full, full control qui cherche à nous épuiser, mais tu ne peux pas épuiser contre un big. C'est empirique. Hein. Euh, on pense au big, au, au deck big dans, à l'époque. Il y avait le, le big euh, le paladin, par exemple, big palouf, euh, big mage, etc. Ces decks-là, ils ont toujours été bien contre contrôle parce qu'à un moment, même si tu as un deck contrôle chaque créature va générer trop de value toi tu as besoin qu'à un moment les boards s'étendent un peu pour pouvoir générer ta value du card advantage et non là les boards ils s'étendent pas avec un hein, deck euh, shaman c'est une pile une pile une pile une pile bref merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu c'était le premier deck de cette nouvelle méta et quel deck pour le coup merci Tys. Euh, et je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde